Le sport, je fais de la boxe. La première, c'est ne te compare pas. Euh, tu n'as pas les mêmes curseurs que les autres. Le deuxième, ça va plutôt être ne juge pas. Tu ne sais pas ce par quoi les personnes sont passées ou quels ont été les choix qui n'ont pas été les tiens. Et le troisième, elle n'est pas très bien dite, mais ça ressemblerait à la vie, c'est 10 ce qui t'arrive, 90 la façon dont tu décides de réagir. À la fin de mes études, je suis partie un mois au Japon. Des forêts lumineuses, comme des temples aussi calmes que ressourçants, des, euh, une façon de vivre qui est tellement différente, et une architecture qui est différente. Euh, C'est enfin, fantastique, le Japon. À L'agilité. Il faut, euh, faut s'adapter, rebondir et, et aller de l'avant. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, donc euh, j'ai plus de sopalin à la maison, plus de, plus de papier d'aluminium, je refuse tout ce qui est euh, plastique, papier. Donc je vais toujours faire euh, mes courses en vrac ou euh, quand je vais au marché, j'y vais avec euh, mes bocaux, mes tu peux voir. Euh, bon, on a tous bien évidemment une gourde. Euh, on est passé au savon et au shampoing solide pour plus avoir les bouteilles. Je fais euh, mes propres yaourts, je fais mon pain. Euh, voilà, c'est tout plein de petits gestes comme ça qui, euh, qui font que j'essaye de, de diminuer <rire> mes poubelles, la taille de mes poubelles. La chanson d'Aldebert en ce moment avec les enfants que je chante beaucoup qui s'appelle Pour louper l'école. Être organisé et, euh, et avoir une très bonne écoute. On va dire optimiste. Je n'aime pas les gens qui te prennent de haut. J'ai plus confiance en toi. Ose. J'ai fait beaucoup d'années de guitare et mon prof ne me donnait pas suffisamment de partitions modernes. Je faisais vraiment que du classique et j'ai arrêté un peu sur un coup de tête. Et, euh, et je m'en me, veux un peu de ne pas avoir persisté, d'être allée chercher moi-même mes propres partitions. Il y en a plein. J'ai offert à Noël un livre à ma fille qui s'appelle « Toutes ces femmes dont j'aimerais te parler ». Et dedans, il y a des exemples fantastiques euh, euh, de femmes, des, des femmes qui ont, qui ont refusé euh, qu'on les range dans des cases à certaines époques. Je me voyais toujours face à une table, dans un, dans un tailleur rouge, tu sais, avec les grosses épaulettes, euh, les, euh, une espèce de choucroute sur la tête, et je me voyais comme ça, en femme d'affaires. Je ne savais pas encore ce que ça voulait dire, mais euh, ma grand-mère regardait Santa Barbara et ça a dû un ouais. peu m'influencer. <rire> S'enrichir aussi bien euh, euh, de la théorie que des autres. Ah, j'aime les deux. En plus, personne ne le sait, mais. Je chante très bien. <rire> oh, ça va faire cliché, mais j'adore quand mes a... enfants reviennent de vacances et qu'ils ouvrent la porte en criant « Maman, on est rentrés !» Ça, j'adore.